Banshee. Euh, tu te paieras pour cette infâme traîtrise passée, Abdike. Les Valkyres sont à moi. Sylvanas, à force de courir après l'immortalité, tu t'es toi-même rendu vulnérable. En enfin faveur de la vengeance. Je t'avais surestimé, finalement. Tu n'es qu'un vieux loup. Tu as volu l'avenir de mon fils. Et bonjour à tous J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler un petit peu de cette vidéo. J'en avais parlé en live, mais c'était important avant de continuer les vidéos sur Shadowlands de repartir sur cette vidéo. Si qui, alors, on va le rappeler au niveau du contexte, se passe. À Légion, donc l'extension de Légion euh, Pour également compléter cette vidéo Qui est quand même très importante pour Shadowlands euh, Je ne vais pas spoiler Dans cette vidéo je ne vais pas spoiler puisque justement L'objectif c'est de présenter Un petit peu les enjeux Et ce qui avait préparé un petit peu euh, Ce qui avait fait Sylvanas enfin, par le passé Pour justement euh, Shadowlands, j'ai fait une vidéo à côté de ça, deux vidéos sur Sylvanas à savoir celle euh, sur l'orée de la nuit Et la nouvelle qui va justement eh bien, euh, Appliquer tout ce que Sylvanas est en train de faire ici Ici là déjà rien qu'à qu l'image et deuxième point tout simplement la vidéo de debunkage sur Sylvana c'est qui enfin, qu re euh, qui reprend son parcours tout simplement hein, euh tout ce qu'elle a pu faire par le passé, et ce qui a été ses changements dans sa personnalité et autres, avec notamment bah, pas mal d'idées reçues qu'on euh, qu enlève. Donc voilà, ça c'est les deux vidéos qui sont très importantes euh, en, en complément de celle ci mais on va revenir du coup sur, cette, euh, sur le pacte, et oui comme vous le voyez dans le titre et dans la miniature, le pacte que euh, Sylvanas avait avec Elia. Alors qu'on soit clair, Sylvanas, on ne connaît pas encore tout euh, des euh, tenants et des aboutissants du pacte avec Elia, mais le pacte avec Elia, vous le voyez ici, et euh, eh bien Elia va avoir un rôle assez important à Shadowlands, Sylvanas encore plus, évidemment. Mais on voit, en fait, il faut rappeler quelque chose, dans cette cinématique, on a vu eh bien, le fait que le pacte entre Elia... Et du coup eh bien, Sylvanas a amené quelque chose qui est tout simplement la récupération d'une lanterne qui permet eh euh, d'asservir tout simplement Eir, que vous voyez ici qui est la chef des Valkyres qui a remplacé en gros Elia à son poste de chef des Valkyres. Les, les Valkyres je rappelle euh, c'est tout simplement une création d'Odin. Dans notre plan à nous, donc Odin, l'un des gardiens des titans Qui a créé euh, tout simplement les Valkyrs Et maintenant on sait euh, que Ça a été dit à la BlizzCon 2019, hein, ce n'est pas du spoil euh, Que nous avons et enfin, En fait qu'il a tout simplement, il s'est inspiré Des Kyrianes de Bastion, de Shadowlands et Terre d'Ombre, pour créer ses propres Kyrianes Et il a, euh, bon là c'est pas Ça c'est totalement inspiré de la mythologie scandinave Comme tout ce qui est en rapport avec Les dieux scandinaves, <rire> alors tous les gardiens Malheureusement quasiment, mais il a sacrifié Son œil notamment on sait qu'il a sacrifié Son œil pour acquérir la connaissance euh, liée justement à la création des euh, Kyrian, qui sont donc des espèces de proto valkir Enfin, pas vraiment proto valkir parce que proto ça donne le côté euh, ascendant, alors que là c'est plus des descendants des Kyrianes. Donc ça c'est quelque chose d'assez important. Euh, dans ce contexte-là, on est sur l'invasion de la Légion ardente. donc Sylvanas est déjà chef de guerre de la Horde, Vol'jin est mort sur le rivage brisé, Varian est mort au rivage brisé, Vol'jin a été influencé par différents lois, euh, je ne spoilerai pas qui, puisque maintenant on sait qui c'est, je ne spoilerai pas, mais on sait du coup que euh, certains Loa, du coup, ont influencé euh, le choix de Vol'jin et lui ont dit, Bah, choisis Sylvanas, euh, elle saura quoi faire, etc. etc. Euh, on sait du coup, eh bien... Que Sylvanas est chef de guerre à ce moment-là, à ce moment-ci dans la cinématique. Et malgré ce que beaucoup de gens font, bon c'est ma petite euh, entorse par rapport à la vidéo sur le débunkage. Mais eh bien, euh, chef de guerre Sylvanas n'en a rien à foutre du conflit contre la Légion. Et euh, parcourt, enfin fait ses propres objectifs déjà à l'époque. Alors ça c'est aussi quelque chose d'assez important. Donc comme je disais, alors, on n'a un peu rien à foutre de sa position de chef de guerre. Et le combat contre la Légion Ardente à ce moment-là, il est presque secondaire, il est en second plan. Elle, elle se... Elle récupère donc tout simplement avec son pacte avec Elia, elle récupère la lanterne qui permet d'asservir les Kyrians. Ça sert à quoi d'asservir les Kyrians Ça sert tout simplement à obtenir la possibilité de créer des Valkyres à l'infini. En asservissant Aïr, et eh bien elle pourra créer des nouvelles Valkyres. et grâce à ça, et eh bien euh, je rappelle que Sylvanas a un nombre de valkyrs euh, bloqués. Hein. Elle en avait 9 au départ et à chaque fois qu'elle meurt, et eh bien euh, elle récupère. Du coup, il y a des Valkyres qui se sacrifient pour qu'elle puisse revenir à la vie. Et le nombre de Valkyr, il ne fait que descendre, il ne fait que décroître. Donc, euh, à un moment donné, il lui faut plus de Valkyr pour pouvoir assurer justement sa survie et éviter qu'elle euh, aille euh, être tout simplement euh, euh, torturée pendant l'éternité. Et du coup, eh bien, elle choisit de faire ceci, créer des valkyres à l'infini voilà, en asservissant Aïr, et notamment, également pouvoir créer de nouveaux réprouvés, avoir une armée de Valkyr euh, comme pas possible et pouvoir en gros bah, faire ce que ce qui l'arrange. Alors on ne connaît pas tous les termes du contrat, mais c'est clairement un moyen euh, d'assurer sa survie, mais aussi de pouvoir faire euh, réussir en fait à son ambition, tout simplement. Donc il y a forcément euh, des choses qui euh, sont liées, mais j'y reviendrai à la fin. Euh, gardez ça à l'esprit j'y reviendrai à la fin euh, en, en dehors de ça greymane lui on le voit justement euh, attaquer sylvanas alors pourquoi il attaque sylvanas il y a évidemment la vidéo sur Gilneas euh, mais Greymane ben, ben, c'est un personnage que j'aime beaucoup Greymane pour le coup et ce qui est très intéressant je le trouve extrêmement badass dans cette cinématique d'ailleurs mais tout simplement et eh bien greymane ici euh, doit euh, doit absolument en fait Enfin, c'est même pas. Il a même pas. Il cherche même pas. Il connaît pas en fait le plan de Sylvanas. Ce qu'il sait, c'est juste que Sylvanas court après l'immortalité parce que bah, elle craint la mort. Ça, c'est ce que c'est Greymane, Mais c'est tout. Il sait pas. Il sait pas plus du plan de Sylvanas. Mais en gros, bah, il est juste là pour lui faire chier. En fait, il est juste là pour la faire chier puisque lors des incidents de cataclysme, eh c'est Gilneas qui va en prendre plein la tronche à cause des réprouvés de Sylvanas. Et du coup, eh bien, pendant ces incidents-là. Greymane va perdre eh bien, énormément de gens de son peuple euh, Son peuple va énormément souffrir de, de l'invasion euh, du Fléau Lapsus Mais des réprouvés et de la Horde du coup mais des réprouvés de Sylvanas Il va également perdre son fils dans la bataille Et ça c'était son héritage, c'était justement son avenir un, Son fils était quel, enfin, vraiment quelqu'un qu'il chérissait énormément Greymane était extrêmement fier de son fils Et son fils était d'ailleurs quelqu'un de très très bien En fait le starter des, des Wargun vous verrez que bah, le fils il était plutôt, il était plutôt pas mal c'est d'ailleurs pour ça que Anduin lui rappelle un peu son fils... Euh, à Greymane, donc son fils il le perd, il perd finalement aussi son royaume en fait hein, puisqu'il est obligé de fuir, il est obligé de s'exiler puisque la bataille de guinéas a été perdue par les, les guinéens donc au final Sylvanas récupère le Gilneas. donc au final Greymane a tout perdu à cause des Sylvanas donc c'est pour ça qu'il il l'a maudit et en plus de ça, faut pas oublier, je vous laisse aller voir la vidéo sur guinéas mais Sylvanas représente tout ce qu'il a été par le passé et euh, Sylvanas ainsi que le, les réprouvés n'auraient peut-être jamais existé si Greymane s'était tenu en défense avec le reste de l'alliance, donc pour lui, ça Sylvanas c'est le spectre, le prisme de toutes ces erreurs passées en fait. C'est assez intéressant. En plus des, des faits, des, des, des choses que, que Sylvanas a pu a pu accomplir, a pu commettre, eh bien euh, ça représente tout. Enfin il représente ça représente pour Greymane tout ce que tout son passé terrible qu'il a envie d'oublier. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc Greymane en fait qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps? Donc il y a un crime en plus qui va s'ajouter à la longue liste de Sylvanas Alors pour le coup Sylvanas n'y est pour rien Mais à ce moment là eh bien l'alliance ne le sait pas tout le monde pense qu'en fait, eh bien, Sylvanas, euh, c'est elle qui sonne le corps et la retraite lors de la débâcle du rivage brisé. Et du coup, l'Alliance pense que la Horde les a abandonnés, ce qui va euh, faire monter les tensions entre la Horde et l'Alliance. Euh, sauf que Anduin, qui est devenu, devenu roi entre temps, le fils de Varian, eh bien, on va dire bah non, euh, on continue le cessez-le-feu, la, la priorité c'est la Légion Ardente. Et Greymane, qui est pourtant le conseiller en chef euh, et un peu le père adoptif d'Anduin, eh bien euh, va euh, se carré tout simplement ses ordres, euh, enfin il va se torcher avec ses ordres là tout simplement et il va attaquer la horde alors que il a expressément l'interdiction du roi. Donc la plupart des guilnéens, mais pas que des guilnéens d'ailleurs, il me semble qu'il y a Gesteres, euh, je sais plus si l'amiral Gesteres ou, ou enfin bon l'un des deux amiraux fantoches dont tout le monde se fout euh, qui va accompagner et il va y avoir du coup et eh bien ils vont lancer, ils vont lancer expressément une euh, attaque sur la Horde alors qu'il y a censé être un cessez-le-feu alors ceci pour la pour Shadowlands honnêtement on va pas s'en foutre un peu mais je préfère le rappeler parce que c'est ce qui c'est l'une des grandes raisons qui va pousser Sylvanas à Battle for Azeroth à attaquer l'Alliance avant que l'Alliance puisse relancer une attaque comme ça faut pas oublier que c'est l'Alliance qui ronde cessez le cessez-le-feu à, à, à Légion et ce qui fait que du coup eh bien, Sylvanas est extrêmement hostile à l'idée que euh, c'est elle qui va bien sûr relancer l'attaque elle veut attaquer l'Alliance avant euh, que l'Alliance l'attaque comme ça a été le cas à Légion donc, euh, comme je l'ai dit, Eir est la remplaçante d'Elia. Elia, qui a été, euh, ne l'oublions pas, même si maintenant c'est un être plutôt négatif, euh, lié à la magie noire, etc. Euh, une espèce, enfin une sorte de divinité de la mort. Hein. Elia, c'est même une divinité de la mort, euh, qui a son propre plan euh, de la mort, etc. Elia, à la base, c'était euh, le bras droit euh, d'Odin, et elle est devenue la première Valkyrie. Elia est la première Valkyrie. Elia, le problème, c'est qu'elle n'avait rien demandé, elle n'a jamais eu son accord et elle a été transformée, elle a été maudite par Odin, hein, qui pour le coup Odin se semble être un, un, un good guy, pas vraiment, et Elia en veut énormément au monde à cause de ça, puisque bah elle, elle a rien fait, elle a, vie, elle a eu une vie de merde, hein. Elia, soyons honnêtes, et maintenant, bah, elle en veut à tout le monde, on peut la comprendre, mais du coup, bah, qui a remplacé Elia auprès d'Odin, c'est hier c'est la personne que vous voyez ici. Donc, euh, comme on l'a dit, Odin a créé les Valkyres en s'inspirant des Kyrianes, euh, ce qui, il a sacrifié son oeil, tout ça, sa mythologie scandinave, évidemment. Et du coup, Sylvanas, dans son pacte avec Elia, on en a déjà un petit peu parlé, il y a l'idée justement euh, d'avoir euh, eh bien le contrôle des Valkyrs, mais on sait qu'il va y avoir d'autres choses, d'autres éléments qui vont être euh, notamment, normalement, précisés à Shadowlands. Et c'est aussi pour ça euh, que Sylvanas rejoint le geôlier, euh, notamment à Shadowlands, parce qu'en fait, il semblerait, enfin Elia, ça c'est pour le coup, je, je sais que, Certains pourraient dire que c'est du spoil, en fait ça a déjà été annoncé à la BlizzCon 2019, et maintenant que vous avez, j'ai attendu un petit peu, vous avez commencé Shadowlands, le début de Shadowlands, normalement vous voyez Elia dans l'antre. Dans Elia est un des lieutenants du Geolier, donc en fait on sait que Sylvanas est en lien avec le Geolier depuis l'orée de la nuit, et à Légion, son pacte avec Elia il y a de grandes chances en fait que euh, le, le lien avec le geôlier ait été renforcé à Légion et que justement cette lanterne ait donné aussi un peu plus de pouvoir et il crée peut-être une espèce de, de, de, de transfert en fait entre l'antre et euh, Sylvanas. Donc c'est là aussi qu'elle a peut-être récupéré du pouvoir pour justement euh, ses propres objectifs et les objectifs du geôlier. Donc ça c'est quelque chose d'assez important. Donc le pacte avec Elia, normalement on devrait en entendre beaucoup plus parler à Shadowlands. Euh, et ce qui est assez intéressant c'est que euh, du coup bah, Grémaine on l'a dit il a été motivé par la vengeance et la fin honnêtement est trop trop bien <rire> la fin est juste trop bien, euh, d'ailleurs petite, euh, petite anecdote mais euh, quand, quand Grémaine détruit la lanterne et libère Eir euh, Eir retourne dans les salles des valeureux donc la dimension la poche dimensionnelle, euh, j'en profite aussi pour le rappeler mais ce qui est du coup euh, Elheim la dimension d'Elia et les salles des valeureux, le hall des valeureux d'Odin, de, le Valhalla en gros quoi et eh bien ces deux poches dimensionnelles ne sont pas en nombre terre, je préfère le dire, ça a été redit en interview, j'en profite pour le redire, ce sont des poches dimensionnelles qui sont un en mi-chemin entre notre réalité et la dimension de la mort. Donc c'est euh, ce qu'on pourrait appeler dans l'entre-deux, même s'il ne faut pas vraiment dire ça, mais ce n'est pas vraiment les, les terres d'ombre. c'est des poches dimensionnelles de la mort, mais ce n'est pas l'ombre-terre directement. Voilà, C'était l'occasion aussi de refaire un point là-dessus. Et euh, du coup, eh bien, j'ai parlé des conséquences concernant Battle for Azeroth. Concernant les conséquences de Shadowlands, ce qui est, euh, comme je l'ai dit, c'est encore assez mystérieux. Euh, maintenant, on sait que voilà, Sylvanas était en contact avec le, le, le geôlier euh, par l'intermédiaire d'Elia et d'autres personnages. Et avec notamment Shadow Rising, donc le bouquin qui fait la transition entre Battle for Azeroth et Shadowlands. Alors vous n'êtes pas obligé de lire le bouquin pour le coup, pour comprendre Shadowlands, ça c'est très bien, contrairement au, à la plupart des derniers bouquins sortis, celui-là, il n'y a pas de problème, c'est plus sain. Un, un petit soutien et je vais en profiter pour en parler mais euh, ce qui est assez intéressant quand vous prenez Légion, cet événement là ainsi que Shadow Rising et le début de Shadowlands avec et euh, eh bien le combat Sylvanas-Bolvar, au final Sylvanas a essayé de vaincre euh, tout simplement différentes divinités de la mort, Bolvar le roi Lich qui était l'un des l'un des geôliers des morts. Euh, Eir qui est l'un des geôliers des morts aussi avec le Val enfin, avec le, le sal la salle des valeureux etc Et Buon Samedi du coup le loa de la mort des Enfin un des lois de la mort des trolls qui du coup eh bien il euh, y a eu une tentative, ça c'est tout, tout le livre de Shadow Rising, où en gros Sylvanas, son objectif, c'est d'essayer de tuer Bonne Samedi. Euh, donc là-dessus, c'est assez intéressant de voir qu'il y a un pattern qui se fait, et grâce à ça, on pourrait voir un petit peu l'un des buts du geôlier, qui était potentiellement dégager les autres, euh, tout, tout ce qui est divinité euh, de la mort, pour avoir le, le, le, le, je dirais le monopole, on va dire. Donc ça, c'est assez intéressant à ce niveau-là. On ne sait pas encore exactement quelles sont les répercussions, quels sont les enjeux, mais je pense que c'est quand même assez important de, de garder cette vidéo, euh, tout simplement en tête parce que c'est l'un des, euh, des enjeux les plus importants et l'un des des, je dirais l'une des pierres fondatrices tout simplement de Shadowlands on en parle dans la vidéo de l'orée de la nuit l'orée de la nuit c'est vraiment la première c'est les fondations celle-ci montrait aussi qu'il y avait quelque chose quand même qui était déjà prévu pour Shadowlands mais c'était pas aussi poussé que maintenant il y avait déjà des petits, des prémices on va dire c'était vraiment les prémices de Shadowlands ici euh, après attention parce que je sais aussi qu'avec la vidéo sur les natresim certains se sont dit, qui pour le coup elle spoil énormément euh, se sont dit bah du coup en fait tout était prévu à Légion non tout n'était pas prévu à Légion clairement mais ils avaient commencé des brouillons ça c'est sûr donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été euh, euh, trop longue. L'objectif c'était de faire ces petits rappels, j'espère ne, ne rien avoir oublié. Euh, évidemment la vidéo sur Sylvanas avec le débunkage importante pour ne pas oublier que euh, bah, Sylvanas, non elle n'a pas changé, hein. Là elle tente littéralement d'asservir des, des, des, des, une race pour euh, pouvoir assurer sa propre survie. Donc Sylvanas c'est avant tout euh, ma gueule, même si, et bien sûr je le rappelle, bah, potentiellement elle aura une fin un peu douce à mère à Shadowlands. Je spoil rien du tout, j'ai aucune info, hein, mais euh, moi je, je le redis encore une fois, je pense que Sylvanas si aura probablement une fin douce à mère à Shadowlands, ce serait logique euh, à savoir que son but personnel va, euh, ce qui est de sa propre préservation, va réussir à se. Elle va se libérer à avoir, à avoir la possi va avoir le choix en fait, pour une fois dans sa vie, elle va avoir un choix, euh, le libre arbitre, tout ça, tout ça, et au final, eh bien peut-être que son, sa propre, son désir personnel, son désir égoïste, va se calquer avec l'intérêt du plus grand nombre et du coup euh, bah ça donnera un peu le côté gentil mais méchante il euh, y a de fortes chances qu'on aille vers euh, qu'on se dirige par là, ça fait un moment que je le dis je continue à le penser donc voilà pour cette vidéo euh, sur Légion mais qui pour moi est extrêmement importante et à garder à l'esprit pour bien attaquer Shadowlands sereinement, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu euh, j'ai essayé de, de caser le plus de trucs que j'avais à dire, donc j'espère que c'était pas aussi trop fouillis, n'hésitez pas à me, à me me, me dire si vous avez des questions, des observations ou autre, euh, à noter aussi que d'ailleurs la lanterne des âmes à la couleur bleue des âmes tout ça, bon ça c'est pas un truc genre, ils avaient tout prévu l'anima évidemment, mais les âmes hein, toujours ont eu à peu près trois euh, représentations, c'est soit bleu soit blanc, soit jaune, hein, c'est les trois grandes couleurs euh, des âmes, donc voilà, c'était assez intéressant de revoir ça, je vous fais plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus tu as de mon fils Mon tour de prendre le tien. Sylvanas Pardon, excusez-moi, c'est pas moi. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Bisous.